Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, donc, je suis en pleine consultation. Et puis, ce que je suis en train de partager avec la dame, je me suis dit, il faudrait que je partage avec vous. Ok. Beaucoup d'entre vous, elle est venue en fait parce qu'elle ressent. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle a un petit business qui est en train de commencer à évoluer. Hum, elle a essayé, elle a arrêté, mais là, elle attend l'autre qui vous relancer. Hum, depuis qu'elle a commencé à m'écouter, ça fait une semaine. Elle ressent euh, le désir. Elle ressent le désir. Elle sait. Elle sent. Qu'elle doit... Euh, qu'elle est train de vivre la vie qu'elle est censée vivre. Je veux que vous puissiez comprendre que le monde est en train de changer. Les choses sont en train d'évoluer à une certaine vitesse. Et de la même façon que le soleil va briller à Paris New York Tokyo, Douala les femmes et les hommes à travers le monde vous êtes en train de sentir que vous n'êtes pas à votre place les cases que l'on vous avait dit en France que ok, dès que tu finis ça, ça, ça ça tu es bien tu fais tout ce qu'ils t'ont dit mais tu ne sens pas comme tu es à l'aise il y a quelque chose qui manque Donc bonjour à tout le monde tu fais, tu te maries, tu achètes le terrain, tu fais tout. Après, tu sens qu'il y a quelque chose. Genre, je ne suis pas pleinement dans ce que je suis censé faire. Vous devez comprendre que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce n'est pas le mensonge. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous devez apprendre. Vous devez apprendre Comment écouter ton intuition? Comment faire le premier pas que ton intuition te montre? Beaucoup d'entre vous, vous me regardez, vous n'avez jamais osé me contacter. Ne me contactez pas. Il y aura un moment même pour me parler là, ce sera impossible. Bonjour, Agnès, Je ne sais pas quel commentaire tu parles. Je n'ai pas vu. Oui. Ton esprit, tu sais dans ton esprit que tu dois peut-être parler avec telle personne. Mais tu te dis « Ah !» Après, l'esprit te dit « Va là-bas » L'esprit te dit « Prends le magasin ici !» L'esprit te dit « Va faire le, le, le, le, le, les cours de trading !» J'avais lancé les cours de trading ici, là, sur la page, en novembre. La crypto-monnaie. Tu, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. On est en train de passer dans une ère où les boulots que vous faisiez, que vous travaillez de 6, de 8h à 17h là, ça ne va plus vous suffire. Ce qui vous manque, c'est l'action. Ce qui vous manque, c'est l'action. Quand vous m'écoutez, vous allez, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. On va te dire, lave-toi avec le sel, tu vas pas te laver. Parce que l'esprit a besoin d'une porte d'entrée. Ok, elle a commencé avec le sel. Le lendemain, l'Esprit te dit, ok, va maintenant, va dans telle, dans telle ville là-bas te balader. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu pars. Tu arrives là-bas, tu vois un magasin qui vend les produits que tu voulais faire dans ta ville. Mais tu ne savais pas où tu devais prendre un fournisseur. Tu vois le mag la propriété du magasin, l'Esprit te dit, entre dans le magasin, tu entres. Il te dit, prends les produits si tu vends en ligne. Ton salaire, c'est 150 000 au mois. Tu prends les produits là, tu vends sur le travail, 500 000 au mois. Tu as écouté ce que l'Esprit te montrait. Quelques temps après, l'esprit te dit Père un ticket, tu pars euh, à Dubaï Tu dis, ah, j'ai pas à Dubaï, fais quoi? Tu arrives à Dubaï, tu vois des opportunités de business Un produit qu'au pays Tu s'ouvres pour trouver Tu arrives là, tu vois le réseau de ça. On peut te donner même 20 000 de ces articles-là Tu achètes ça à Dubaï à 1000 francs Tu viens vendre au pays à 10 000 L'esprit te dit Prends les produits ci. Pas en avant, 400, tu pars avec. Tu prends, tu mets dans ton sac. Tu n'achètes même pas un habit, tu mets que les produits là dans ton sac. Tu rentres en un voyage. Ton voyage de Dubaï que tu as dépensé 1 million là. En un voyage, tu as le, le bénéfice de 3 millions. Vous ne fonctionnez pas avec l'esprit. Il faut qu'on vous force. On vous force. Si tu manques encore 25 000 ou 30 000, pour une consultation tu sais quoi, tu pas les graves, parce que la conversation ce n'est que le début, tu n'as même pas commencé, tu n'as même pas commencé, tu n'es même pas encore entré à la porte, l'argent c'est rien, parce que quand l'esprit va te montrer d'abord que fais ça, tu vas faire, une semaine plus tard tu te retrouves avec 2 millions dans ta main, alors dans la semaine passée tu avais seulement 200 000, tu as pris tu, tu as suivi ce que l'esprit t'a dit. L'esprit va t'aider à multiplier ton argent exponentiellement. Quand il parle comme ça, c'est que vous connaissez. Il y a des gens, gens qui me suivent, c'est que vous ne me parlez jamais. Vous ne commentez jamais. Mais je sais que ce que j'ai dit là, vous savez que c'est vrai. Parce que c'est ce que vous faites. C'est comme ça que vous vivez. Ton boulot là, si tu peux peut-être travailler pour quelqu'un, tu aurais 200 000 le mois. Tu tournes dans 2 millions, 5, 3 millions le mois. Chaque jour que Dieu a créé, tu te fais au moins un million. Certains amis, vous le savez, vous m'écoutez, vous faites un million le jour. Chaque jour, un million. 30 millions le mois. Donc les gens qui sont ici, là, vous n'avez même pas sorti 1000 francs de votre poche, là, pardon, quittez sur ma page. Je suis fatigué de votre désobéissance. Et vous allez voir que, quand vous êtes là, votre argent est chaud, c'est fort. C'est parce que vous n'obéissez pas. Vous n'obéissez pas. L'esprit va vous parler chaque jour. Tu laisses ça, salaire, tu as envie d'aller. L'esprit la... te dit va à l'eau. Je vais pas de l'eau, fais quoi Pas à Limbé. Va à Kribi. Prends une bouteille de vin, tu pars, tu verses dans l'eau là. Tu parles. Vous croyez que je ne suis pas la seule qui va vous guider L'esprit va vous dire les choses à faire. Le bon, c'est que vous êtes sourds. Vous êtes soumis sous là, fais comme les moumous. Tu rêves même, tu te vois dans l'eau. Comme on est en te mettre une couronne dans l'eau, tu rêves, tu te lèves. Tu, te, tu rêves, tu te vois rien. Rien. L'esprit parle à l'eau. Donc quand toi, -même, tu restes chez toi, tu regardes ton mari, tu regardes tes enfants. Vous souffrez chaque semaine. Même pour avoir 50 000 pour manger, là, c'est chaud. Tu dis que non, je ne suis pas censée souffrir comme ça. Je sais que non, non, ça, ce n'est pas ma portion de la vie. On te voit, on te dit, mamie, tu ressembles à l'argent comme ça là. Dépends-moi même 500 000, non. Alors que ça fait trois mois que tu n'as même pas vu 500 000 en une fois dans ta main. Il y a les gens qui se font chaque jour 10 millions. tu es là même 100 euros par jour ça te dépasse tu m'écoutes tu es dans cette situation je veux que tu comprennes que tu dois être tu dois être obéissant à ce que l'esprit te montre et ce n'est pas ce que ce pas tout ce que l'esprit te montre qui va marcher là là là quand je commençais la fête c'est hier yes, 5 6 mois je restais à Douala toutes les semaines au moins une fois je partais devant l'eau je m'assois. J'étais intensément conduite vers l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Tous ceux qui suivent mes statuts, même souvent les directs, je partais souvent faire les directs là-bas. Je n'ai pas eu ma et fait deux heures de temps devant l'eau. Après un autre jour, une autre instruction est venue. Quand tu vas à l'eau, va avec une offrande. Va avec une offrande. Va avec une offrande. Tu arrives tu te donnes. Tu donnes. Après tu restes un jour comme ça. L'esprit te dit, va donner dans un orphelinat. Ce matin, j'ai un membre de ma famille qui m'écrit, me dit, parce que ma mère a décédé, me dit, tu dois spécialement faire des dons aujourd'hui. Devinez quoi J'arrive ici là pour faire des consultations. Une fille enceinte comme ça là, comme ça. Elle vient ici, elle sonne à la porte, elle dit, euh, elle dit qu'elle veut manger. L'esprit, hein? quand vous commencez à être connecté avec l'esprit, tu vas te lever à 5 heures, l'esprit va te mettre à cœur que... Fais un don à l'orphelinat. Vous attendez que je vous force Il faut que qu'elle parle sur la chaîne, là même, même pendant deux mois avant que vous fassiez le don à l'orphelinat. Ya! Yeah. C'est pour ça que votre argent est bloqué. Bien bloqué. Ne vous, vous en faites pas. Votre argent sera bien bloqué. Ça va caler là-bas. L'esprit te dit, va faire le don là-bas à l'orphelinat. Je tourne à je vais faire le soir je vais faire demain soyez obéissant on dit paye ta dîme pour la dîme alors je pas aller même plus parce que vous là vous aimez qu'on vous force pour vous payer vos dîmes ne payez pas vos dîmes vous avez compris ne payez pas la dîme quand vous croyez que c'est pour parce que quand dieu va faire quelque chose quand dieu va faire quelque chose dans la vie d'un orphelin dans la vie d'un pasteur dans la vie d'une famille si tu as dit d'aller donner aux gens là tu n'as pas donné une autre personne va venir leur donner on ne croit pas que tu es le dieu d'un orphelinat ici dehors. ne te dérange même pas il y a des dons qu'on a souvent fait à l'orphelinat une dame un jour, l'autre là il me rappelle précisément elle devait faire le don elle, elle me dit elle envoie 365 000 francs à l'orphelinat elle est en Suisse elle me dit Elle me dit, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je sais que je donne comme ça la joie avec mon père, avec mon mari. Mais, je vais quand même donner. Elle a voyé, elle a dit que comme il qu va voir que j'ai donné l'argent-ci, vous savez que dans un, quand tu es dans un couple, 365 000, ce pas, ça ne va pas passer inaperçu. Linda Kenya, si tu ne connais pas la formation en quoi, tu as écouté ça dans n'importe quoi, comme direct, repars là-bas, regardez. Ne venez pas me déranger, cela. Formation en quoi Après, tu vas dire que c'est combien Tu dois comprendre que quand tu obéis, elle envoie l'argent là. là J'envoie la dame de l'Offina et elle me dit que si tu savais que hier j'ai mis mes genoux au sol, j'ai deux enfants et ça, l'Offina, je n'avais pas pu payer leur pension. Hier, yeah, j'ai demandé à tous les enfants ici de l'Olphenac, on va gêner, on va prier. Il faut que Dieu nous donne l'argent pour la pension des deux enfants ici. Voilà ça qu'aujourd'hui, j'envoie je 365 000. Directement, près de scolarité, livre, tenue scolaire. Il fallait qu'elle ne donne pas, non. Dieu allait passer par une autre personne. Vous croyez que les enfants n'allaient pas à l'école Vous êtes trop dur avec vous-même. Vous, vous n'êtes pas obéissant. C'est Dial Fonke Yomi, je vais te bloquer. Si quelqu'un me pose une question et c'est là, une fois, deux fois, je ne le réponds pas, ferme ta bouche. Ou bien ferme tes doigts. C'est ma page ici, fais ce qu'il veut. Si tu peux m'écrire, ne te réponds pas. Quand je suis à la doigt là, vous venez me voir, vous me donnez quoi Je suis venu ici à Abidjan, on m'a bien traité. Vous voyez mes cadeaux qu'on me donne, on commence à dire que je veux l'autre là. Vous êtes fou, les Camerounais. En tout cas, moi, je vais finir avec vous. Vous savez que je ne, je ne vous supplie pas. Faites, ne faites pas. Quand la souffrance va vous toucher, vous allez me contacter que je te suis depuis six mois. Tu te laves avec le sel? Non. Tu fais te ta dîme? Non. Tu fais les dons au filena? Non. Tu fais? Les dons au filet là? Non. Non. Six mois que tu entends ce qu'il dit là. Vous êtes habitué qu'on vous supplie. Vous voyez les pages Facebook, on dit abonne-toi. Abonne-toi. Tu es là, tu attends. Ne t'abonne pas à ma page. Va souffrir. Tu as compris? Il y a le travail sur la spiritualité. Il hein? y a le travail. Tu te lèves à minuit, tu te lèves à 12h, tu fais ton lavage. Tu te lèves, tu parles, donc tu manges, ça pique ta bouche, n'importe comment. Tu fais, tu parles. On te dit qu'il faut faire le sacrifice à tel endroit. Tu prends la voiture, tu pars. Mais avant on te dit qu'il faut donner à tel endroit. C'est peut-être même 60% de tes finances que tu as actuellement. Tu portes, tu donnes seulement par la foi. Tu n'es même pas sûr que ça va devenir. Tu as les dettes de 15 000 euros. Tu as une entrée de 1 000 euros. On te dit qu'il faut payer la dîme. Tu te dis, pourquoi ne prends pas tout ça pour payer ma dette avec La spiritualité, c'est la foi. Et c'est le travail. Donc moi, je vous chasse officiellement, vous les, les gens qui vont me... quitter sur ma page. Quitter, quitter. Quitter. Tu as acheté le kit, tu as fait un kit de déblocage, Non. Tu as, tu as acheté le sel pour te laver, no. Tu as le bâton de commandement, no. Tu, tu veux quoi? Je ne suis pas sûr, su, je, je ne sais pas. Je ne savais pas. C'est que tu es déceptique quoi. Chloé, Corinne, quitte avec vous toute la loi de l'échange. C'est l'obéissance à l'esprit. L'esprit ne va pas venir te parler, de dire que Oh, ce matin, je vais te parler de la loi, de l'échange. Je vais te. n'aime pas les gros mots sur les trucs. Hein. Je n'aime pas les gros mots. Je te dis, moi, es à terre, comme c'est là. Écoute ce que l'esprit te dit de faire. Parce qu'un jour, l'esprit-même, te dit que va t'asseoir en route là-bas, tu attends. Tu pars, tu t'assoies. Tu fais 20 minutes, tu vois quelqu'un que tu cherchais son numéro depuis longtemps, Le voilà qui passe. Tu le stoppes. Eh, hey, hey, hey, attends, attends, je cherchais ton numéro depuis. Parce que l'esprit, tu as écouté ce que l'esprit t'a dit. Ça doit être la priorité pour vous. C'était ma vous, vous, vous, vous m'écoutez, comme ça à dire oh, que mon guide spirituel a dit qu'il ne t'écoute plus. Je te demande que quand tu m'écoutes, ton cœur te dit quoi Quand tu m'écoutes, ton cœur te dit quoi Si vous regardez mon visuel, d'abord vous me voyez, puis je vous ai bloqué. Quand je vois vos commentaires, vous êtes énervé, je vous bloque. Ton cœur te dit quoi Est-ce que tu fais ce que ton cœur te dit Certains m'écoutent ils sont à doigt là. Ils ne sont jamais venus me voir. Le jour où je tu tu viens, tu me dis que je suis telle personne sur ta page. Je te chasse. Je te chasse. Parce que même les followers peuvent ralentir quelqu'un. Parfois, vous me ralentissez avec les fausses questions ici-là. Donc, j'upgrade mes followers. Je dis les followers ne veulent même plus. De liker ma page, je vous dis que je suis trop insolente. Oui, pâtez. Pâtez. Je veux les gens qui vont travailler, vous allez faire votre travail spirituel. Tu restes responsable que le mois passé, j'avais 100 000. Le mois-ci, j'ai 1 million. Tu fais que quelqu'un qui quand même fier d'enseigner ici chaque jour. Vous venez voir la télé ici, juste la télé. Voilà. Je parle, je parle, je parle, ça sort comme ça soit ça, vous, là. Vous comprenez Vous avez les mères d'enfants, vous avez 3-4 enfants. Vous ne faites pas, vous n'êtes pas assidu. Ton enfant est même plus assidu que toi. Un coup, tu te laves. Tu fais cinq jours avant de te laver encore avec le sel. Vous vous reconnaissez, non? Même les enfants à qui tu as montré comment c'est lavable le sel. Ce sont même eux qui disent, maman, tu te avec le sel aujourd'hui. Ce sont des enfants qui viennent encore te rappeler. C'est la paresse. Il faut aller travailler, il faut aller nettoyer, il faut aller faire assistant là-bas. Tu nettoies les fesses des blancs là-bas, les, les vieux blancs là, c'est bon. Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas. ton cœur ne te disait même pas. Est-ce que moi j'ai un souci? <rire> mes témoignages parlent. Même si ça ne parle pas à ma propre vie, moi-même j'applique ce que j'ai dit. Donc je peux vous faire mes témoignages, je viens que je témoigne moi-même. Je lui dit dis que Praise the Lord! I have a testimony que moi, j'ai pris de lui célébrité, j'ai mis sur ma tête maintenant vous me connaissez. Voilà. J'ai terminé de parler. Vous pouvez passer une bonne journée maintenant. Allez agir. Allez, mettez ce que je dis en pratique. Vous allez voir comment votre vie va avancer. Certains, vous ne voulez pas avancer. Si tu ne veux pas avancer, on va te forcer. Donc. You better just stay like that. OK? Beaucoup d'entre vous, vous devez arrêter vos boulots là. Vous travaillez pour les gens. Vous devez arrêter ça. Tu n'es pas censé travailler pour quelqu'un. Tu le sais, je le sais. Pourquoi tu es encore là-bas? J'étais en consultation, hein? je continue ma consultation, bye bye.